Hey salut tout le monde, c'est Ford de Be World and Free, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Le sujet de cette vidéo est concernant le Brexit et comment que les vendeurs d'Amazon FBA au Royaume-Uni et dans l'Union Européenne seront affectés. Mais avant d'aller plus loin, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour rester au courant des prochaines vidéos et de liker ceci. Alors, on y va! Aujourd'hui on va voir qu'est-ce que c'est le Brexit et comment les vendeurs d'Amazon FBA au Royaume-Uni et dans l'Union européenne seront affectés. Vous avez peut-être entendu parler que le Royaume-Uni s'est séparé de l'Union européenne en janvier dernier. Eh bien le terme qu'on utilise pour qualifier ça est Brexit, d'où BR pour British et exit pour dire que bien, le pays a pris la porte de la sortie. Si vous vendez vos produits sur les marchés d'Amazon au Royaume-Uni et dans l'Union européenne, préparez-vous à de grands changements qui auront un impact significatif sur votre activité FBA. En raison du Brexit Amazon a annoncé le 14 juillet que les opérations d'Amazon FBA au Royaume-Uni seraient séparées de l'Union européenne. Ça, ça signifie que vous ne pourrez plus exécuter toutes vos commandes euh, sur le marché européen à partir d'un entrepôt britannique. Pour faire un exemple, moi, quand j'envoie mes produits en Europe, j'envoie tout mon stock en Angleterre et par la suite, Amazon va dispatcher mes produits à travers les quatre autres pays du programme pan-européen d'Amazon, soit la France, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne. À l'heure actuelle, le Royaume-Uni et l'Union européenne sont dans une phase de transition. La situation euh, actuelle est maintenue jusqu'au 30 décembre 2020, mais le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni quittera officiellement l'Union européenne. Cela aura les impacts suivants pour les vendeurs Amazon à partir du 1er janvier 2021, soit euh, les produits de vendeurs utilisant le R European Fulfillment Network ne seront plus envoyés à travers la frontière du Royaume-Uni et du reste de l'Union européenne. Ensuite, les transferts de stock FBA pan-européens cesseront entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Cependant, le programme Amazon FBA pan-européen continuera de transférer les stocks dans les, régions de, euh, dans les autres pays de l'Union européenne soutenant vos ventes euh, pour les, le site de l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne. Pour atténuer l'impact de ces changements, vous devriez envisager de diviser votre inventaire et l'envoyer dans un entrepôt au Royaume-Uni et dans l'Union européenne, soit dans les quatre autres euh, pays que je viens de nommer, afin d'avoir un stock suffisant de chaque côté de la nouvelle frontière douanière. Votre entreprise Amazon continuera comme d'habitude jusqu'au 1er janvier 2021. Cependant, vous pouvez commencer dès maintenant à vous préparer euh, aux nouvelles frontières douanières. Pour plus d'informations sur la façon de vous préparer à ces changements et pour toutes les dernières informations sur le Brexit, veuillez consulter les pages d'aide sur les conseils Brexit et le site du gouvernement britannique. Comme j'expliquais, avec l'European Fulfillment Network, vous pouviez vendre sur les cinq marchés européens tout en stockant vos produits dans un seul pays. Ça signifiait aussi que euh, vous aviez besoin seulement d'un numéro VAT au lieu de cinq numéros de VAT distincts. Cependant, à cause du Brexit, tout est sur le point de changer puisque à partir du 1er janvier 2021, à Amazon on n'en verra plus comme que j'explique, vos produits euh, du Royaume-Uni vers les autres pays de l'Union européenne, ce qui veut dire que vous, avez les, vous, aviez, vous allez avoir besoin d'un numéro VAT, par exemple, pour le Royaume-Uni et un autre euh, numéro VAT pour l'autre entrepôt Amazon qui va être dans un des quatre pays que j'ai viens de nommer. Vous pouvez lire l'annonce officielle Amazon dans votre compte euh, Amazon Seller Central du Royaume-Uni ou dans un des autres quatre autres pays de l'Union européenne. Vous pouvez lire l'annonce officielle d'amazon dans votre compte euh, Amazon Seller Central du Royaume-Uni ou... Euh, dans les autres pays de l'Union européenne. Amazon vous a également fourni des ressources supplémentaires, dont un guide d'aide Brexit et euh, le lien vers le site du gouvernement britannique pour vous aider à vous préparer à ces changements à venir. Les liens vont être aussi en dessous de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!